Chers traders et investisseurs, lundi 27 janvier, bonjour. Alors écoutez, la situation est très intéressante. Pourquoi Parce que nous sommes dans une situation de consolidation forcée à cause du coronavirus chinois. Nous avons donc vécu ce matin un gap à la baisse et ça ne s'est absolument pas arrêté depuis. Et pourquoi est-ce intéressant c'est intéressant, d'une part parce que ça bouge et d'autre part parce que la volatilité revient enfin. Nous ne sommes pas ravis de la situation sanitaire mondiale, mais nous sommes ravis de la situation des marchés en intraday. Enfin une consolidation tant demandée et tant attendue, même si elle est forcée. Alors où s'arrêtera-t-elle Nul ne le sait, bien évidemment. Nous pourrions très bien... Retournez voir les 13 000 sur le DAX rapidement si la situation ne s'améliore pas. Mais attention, lorsque ce sera résolu, un, un temps soit peu, le rebond pourrait être violent. Donc, regardons déjà comment vont réagir les Américains qui sont souvent plus pondérés cet après-midi. Mais ça devient vraiment très très intéressant. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin un strike, c'est-à-dire que nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de deux médailles. Nous espérons un après-midi au moins aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée et à demain.